L'inter ici, l'inter. Oh pas beaucoup. Oh le pire. Cette passion oh, est compliquée. L'inter, l'inter. On est bloqué. Le road gap à réussir. C'est réussi. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. On est avec Théo aujourd'hui pour yeah. descendre la piste calife de l'Alpe d'Huez, la méga avalanche. On va partir de là et on va aller jusqu'en bas. C'est parti pour un petit ride en enduro et en plus aujourd'hui j'ai reçu les nouveaux pneus prototypes de chez Michelin. Donc on va tester ça. On va voir voilà. ce que ça donne. Allez c'est parti, let's go. Allez c'est parti, Wouh ça part de là. C'est sûr que c'est là. C'est là Ah ouais c'est en bas. Ok ouais, vas-y, on va rejoindre là c'est bon. C'est à droite là. Ouais il y a le truc noir là. Ça passe par là. Hop là. C'est un coup en inter. C'est la caillasse là. Petite feinte là je sens là il y a une petite feinte par ici. Voilà. Ah, Attend sur la passerelle Yes Le petit saut devant bon, ça Tu passes devant Allez Yeah ouais, <rire> Allez vive dans le la bonne flaque dans la gueule ah, il faut trouver la voie pour attraper Oh putain là ça oh, oh, oh. <rire> Je vais trouver la voie, je vais trouver. L'inter ici Raté L'inter ici Ça va passer oh Il va sortir derrière Ça secoue un peu Allez c'est reparti, deuxième essai On va essayer de rattraper Théo Ça rattrape Il va sortir, il va sortir À quel moment il va sortir Il tente l'inter Oh putain là je suis dans un oh, oh, oh. Oh, je me fais fracasse Watch Mauvais choix, nouvelle tentative Le saut Wouhou Allez repasse, vas-y je te redouble Allez soude. Qu'est-ce qu'il nous fait là Tu nous fais de la danse Allez allez Woohoo La terre Ah raté Là ça saute, je vois rien Woohoo What the fuck Il est un peu haut ce bord non Yes Ça va Frangin Tranquille eh, Il parle pas beaucoup Frangin Ouais, elle est passée, hein Vétral. Yeah bro C'est bon yeah. c'est validé T'as essayé un truc Insta direct Pas de musique, juste du ride J'espère que vous allez kiffer un peu ce concept là Dites nous dans les commentaires où c'est que vous roulez comme bike park Woo Montrez nous un peu les vidéos Envoyez des liens dans les commentaires pour qu'on puisse, qu puisse voir vos bike parks. Let's go Changement de piste Là on doit, on doit avoir terminé la spéciale je pense de décalif de la méga On passe accès DH5 Elle a l'air bien cool, il y a des petits sauts et tout là C'est parti Wop Wop je crois qu'on est sur la piste de la Coupe de France, du Championnat de France là. Oh. Je sais pas où on est là, mon Dieu. Oh, le c'est quoi, ces pierres Ah merde, il a un fil. C'est quoi ça Je passe par dessus. La fin était un peu merdique quoi. C'est de passer électrocuté. Faudrait qu'on aille tout là bas. À mon avis, tu sais, là où il y avait des virages. C'était par là, non Parce que Là, il y a rien là. Hop, <rire> le bail À A gauche, c'est mieux. Ouais, hop, Hop, hop ouais. ouais. Le wall. Hop, ouais. Bip, bip. Est-ce que tu arrives à faire la zone trial Là, la petite zone trial. Là, on ah, va voir si tu gères bien. Interdit au déplacement normalement ah. Hop Hop bien large Hop Ah bah là t'es obligé de T'es obligé de déplacer un peu là Hop yep. Yes Le tour du caillou Ouais ah ce qui paraît, je suis pas oh, mauvais en trial. Okay. Allez, c'est parti, on va faire la deuxième piste, ça s'appelle la run DMC. En gros, il n'y a que des virages, vous allez voir, donc on va pouvoir travailler un petit peu le virage. Tu où tu pars le premier Allez, c'est parti. j'essaie de te mettre euh, la petite pression. Let's go Disneyland, c'est maintenant. Moi, <rire> bon, c'est plat pour l'instant. Hop hein. là. Yep là. On tasse le Michelin là-dedans. Rappel on te rappelle Oh putain c'est parti de l'arrière là Ça s'arrête jamais ah, C'est bon ça Yes la table Wouhou Slow down Je passe celle ici Wesh oh. Hop hop Hop là <rire> ouais. Je peux y dérailler Là ah. Bonjour oh. Hop là Ah faut prendre là là Allez on va essayer de choper un nouveau spot Normalement il y a une belle ligne là bas On va essayer de pas se bourrer Si on va là On passe doit là, là, là. pouvoir rejoindre On va essayer de prendre la ligne là qui y a au bord de la route Stylé la vue C'est stylé Ah la méga passe là Ah bah c'est notre route d'ailleurs Big jump bro Allez ouais. Petit trial, on peut pas s'empêcher Attends, Théo Hop là C'est tout plat? Descendre de VTT Il y en a du monde ici Salut les copines Ah, faut rattraper la vache qui s'est échappée là Là c'est des tables, c'est ça qu'on veut Après les virages, des saut Hop là Hop Wouh Hop Là ça coupe Faut le rattraper avant la fin Là ça saute yes. As le petit travelling là, ça a été stylé avec une voiture sur le côté. Ouh. Yes! Ouh. Yeah! Ouh. Scrub! Ouh. Scrub! C'est quoi ces bosses ça? Faut tout amortir en fait. Ouh. Ça rattrape! Ouh. Amorti! Yes! Yeah, marrant ça! Lourd! Wouh Wop wop wop Salut L'inter l'inter J'ai mes supporters derrière Moi je suis posé hein N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu marrant les petits sauts Faut un peu tout amortir plutôt que sauter mais... On est bloqué on, on, on ah Vas-y ça y va. Alors on est parti pour la dernière C'est la rouge Rock and Wood C'est ça qui a écrit Ça va être pas mal je pense Celle-là elle va souder Rock and Wood Oh la petite plateforme là regarde Ça commence là La plateforme Yes La plateforme Il y a écrit là-bas Saut à réussir On va mieux le réussir hein. On va aller voir Si on réussit pas ça fait quoi on va le réussir hein. Ah par contre T'as vu après faut sauter par dessus le fil euh, énorme Là bas faut sauter par dessus le fil à vache Faut pas aller trop vite hein. La vache Vas-y Tu l'as juste rouler Voilà Yes Hop là Allez ça continue on va se faire ça ça ça Ça doit arriver jusqu'au village là bas Là on voit l'Alpe d'Huez J'adore ces montagnes C'est trop stylé Vas-y Tu regardes d'ici Tu risques d'être un peu petit mais oh. Oh, Yep Le virage Le stoppie Hop là Magnol tout ça Salut toi Salut Première partie Ah là ça saute Là je sais pas ce que c'est ça y va quand même Le saut Oh la bosse Watch à la pierre ça passe dessus le saut Le road gap à réussir C'est réussi On a un autre Ah oh, ça peut être pas mal hein. Saut à réussir Allez On lave tout ça Ah Je m'en mets plein partout Ah mais il fuit Wop c'est cool Bon j'espère que ce petit ride vous a plu C'était à la roule Voilà pas de musique tranquille Que du ride C'était à l'Alpe d'Huez Donc ceux qui vont à l'Alpe d'Huez Maintenant vous savez à quoi ça va ressembler Et dites nous dans les commentaires Où c'est que vous roulez Et surtout euh, envoyez les liens des vidéos Comme ça on va pouvoir checker vos bike parks Et on va venir rouler Donc oui. pensez à vous abonner Ciao les gars Ok les gars maintenant c'est à vous De vous abonner à lâcher le gros pouce bleu Et ma nouvelle boutique en ligne Est disponible C'est sur oréliampontenoy.fr À la semaine prochaine Ciao